Cinq idées reçues sur la cuisine équipée. Les portes laquées sont toujours brillantes. Eh bien, c'est faux. De plus en plus, et ça a beaucoup de succès, les portes laquées sont mates ou brillantes. On a les deux. Dans ma cuisine, je peux placer une colonne four et une colonne avec mon frigo. Eh bien, c'est vrai. Aucun problème par rapport aux anciens systèmes. Les nouveaux électroménagers se ventilent très bien. Par contre, il faut une bonne ventilation de ces colonnes. Mettre du mar de café dans mon évier évite les bouchons. Eh bien, c'est vrai, le mar de café, videz votre café ou même simplement le mar, évite au gras de s'accumuler dans vos tuyaux de vidange, des éviers et donc les petits bouchons. Je peux poser des casseroles chaudes sur mon plan de travail en quartz. Eh bien, c'est faux, les plans de travail en pierre recomposée ou quartz supportent la chaleur jusqu'à 200-250 degrés. Utilisez dès lors des sous-plats. Je peux placer mon tiroir à couvert sous ma plaque de cuisson induction. Alors c'est vrai, mais à certaines conditions, tout d'abord, une bonne ventilation de votre meuble où va se trouver l'attaque, une distance suffisante entre vos couverts et votre plaque de cuisson induction, mais je conseille une plaque de protection, une plaque de séparation entre vos couverts et votre plaque induction. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous le souhaitez, laissez des commentaires, partagez sur vos réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Pinterest, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao